Bonjour à tous Allez, je vous propose un voyage dans le temps <rire> 1986-1987 en France sort Warhammer Fantasy Roleplay première édition. édition, euh, j'ai euh, euh, 11 ans, euh, j'achète euh, ce livre euh, dans une boutique spécialisée euh, de jeux de figurines, de jeux de rôle et de maquettistes. Euh, dans, dans, en Franche-Comté, euh, et, euh, et je, vis, euh, je vis des années euh, avec ce livre sous le bras, sans mentir. Euh, en tout cas, la première année, je crois que je ne le quitte pas. Je me revois euh, me déambuler dans mon jardin euh, avec ce livre, euh, me poser sous les arbres et, et le lire. Oui, oui, je fais, un peu mon, je fais un peu mon vieux con, mais ça s'est vraiment passé comme ça. Et là, euh, 2021, réédition, enfin édition... Euh, euh, numéro 4, quatrième édition, C'est pas une réédition de la première, mais on revient vraiment euh, sur, sur les bases. Vous allez voir, on est sur le, de nouveau le mécanisme de euh, descente. Ensemble, on va euh, découvrir ce kit euh, qui est un kit, euh, une boîte euh, d'initiation euh, qui a euh, tout ce qu'il faut pour, pour euh, commencer à jouer, euh, à, jouer à, à, à Warhammer, même, vous allez voir, un, un mini-écran. Euh, des dés qui sont absolument magnifiques, mais ça, on y reviendra. Euh, je vous présenterai bien entendu le merveilleux écran hein, qui est là, il est, il est sublime. Et puis, on feuillettera ensemble le livre de base et juste une petite référence sur la partie « Les nuits agitées et les dures, dures journées ». Un grand merci à Chaos Project qui nous a envoyé l'intégralité de cette gamme pour qu'on vous la présente. Je tiens à préciser qu'il s'agit ici de la dernière version qui a été revue et totalement corrigée. Et donc voilà, c'est dans toutes les bonnes boutiques. Vous allez voir, il n'y a que du bon. En attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter et puis à partager. Et à vous abonner, ça n'est pas déjà fait, parce que Pierrot, c'est aussi et de plus en plus, une chaîne de jeux de rôle. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer cette présentation avec euh, la boîte d'initiation. Puisqu'il y a une boîte d'initiation qui, qui, qui est proposée. Euh, donc euh, voilà, premier pas vers les aventures périlleuses du monde des pitié. On va regarder le dos pour euh, découvrir ensemble ce que contient cette proposition. Donc il y a une fiche d'introduction hein, qu'il faut lire absolument. Il y a six personnages euh, qui sont euh, tirés, un livre d'aventure, un guide sur, euh, sur l'univers, euh, trois fiches de référence sur les règles, on verra, elles sont plutôt intéressantes et bien faites. Il y a euh, trois feuilles à distribuer, là aussi je vous en parlerai. Des jetons. On, a, on va retrouver également euh, des cartes euh, plutôt détaillées là aussi qui sont en lien avec les scénarios qui sont contenus euh, dans ce kit. 2 dés à 10 puisque je vous rappelle qu'on est revenu euh, au mode de jeu en descente et qu'on quitte euh, le système qui était euh, le système de FFG qui avait été ensuite transcrit en français par Edge chez nous. Et puis, euh, et puis un, un, un écran. Donc vous allez voir qu'il est assez simple mais bien senti. Et je vous parlais euh, d'écran euh, simple mais bien senti, et bien en fait l'écran c'est la boîte. Regardez, hop, on retourne <rire> la boîte et euh, qu'est-ce qu'on qu qu découvre Et bien on découvre un, un mini euh, écran euh, de jeu, un mini écran de maître du jeu donc euh, assez simple, hein, assez épuré mais qui contient quand même tout le nécessaire. Notamment un déroulement de combat où on détermine la surprise, le début du round, les personnages qui vont agir chacun leur tour, la fin du round, et puis ensuite reprenez les étapes à chaque fois que le combat se poursuit tant qu'il n'est pas terminé. La notion de localisation, les résumés davantage, et puis ensuite les destins, la chance, la résilience et la détermination. Voilà, il est beaucoup plus simple que le kit que je vous montrerai euh, dans cette vidéo. Mais euh, franchement, c'est un, voilà, une bonne idée d'avoir intégré, je trouve, un, un mini écran pour, pour le mini MJ dans, dans cette boîte. Voilà, on enchaîne avec le contenu de cette boîte que je vous montre vide, parce que je trouve que c'est important. Vous avez vu, c'est quand même richement illustré, même à l'intérieur de la boîte. Donc on est vraiment sur un produit qui est ultra quali. Euh, et qui est à la hauteur de ce que doit être une proposition pour Warhammer Fantasy. Donc très très top. Donc, dans cette boîte on va retrouver deux dés euh, qui vont vous permettre de simuler le décent puisqu'il y a un dé qui va être dans les dizaines et dans les dizaines c'est celui-ci puis un dans les unités donc vous allez d'abord euh, lire par exemple si je fais 30 et 6 voilà 30 et 6 ça me fait 36 euh, je tiens à dire que euh, ces dés sont très très très euh, jolis je trouve euh, franchement pour un kit d'initiation c'est assez rare pour, pour être noté on a, on a rarement euh, de la qualité comme ça euh, sur, euh, sur les dés je ne citerai pas de kit d'initiation mais j'ai un souvenir euh, de des vins euh, verts euh, bien moche euh, et euh, là bah, on pourrait tout à fait être sur la proposition euh, des dés que l'on euh, achète je vous l'ai dit euh, on va se retrouver avec une feuille comme ça j'aime bien aussi cette histoire de, de volet là je trouve ça euh, je trouve ça très euh, très sympa très propre et donc là voilà on se retrouve avec ce système de volets. Ça c'est la fameuse feuille euh, qu'il faut euh, lire en premier où ça vous parle des jetons davantage, des dés, des aides de jeu, euh, du couvercle de la boîte qui vous sert euh, du coup euh, d'écran. On va retrouver donc un livre d'aventure et puis un guide de Lubensreich. Vous m'excuserez au niveau de la prononciation. Des cartes qui sont associées à l'aventure qui est proposée et puis des fiches de personnages. Et puis bah, bien entendu, dans cette feuille, on a le comment démarrer, c'est quoi un jeu de rôle, c'est quoi un MJ. Enfin voilà, hein, ça c'est les grands classiques de, euh, des, des, des, des boîtes de, de démarrage. Ensuite, on va retrouver les personnages. Je vais vous en montrer qu'un seul. Il y en a 6 en tout. Voilà, vous avez des personnages pré-tirés. Là aussi, c'est un grand classique, hein, euh, des, euh, des boîtes euh, d'initiation euh, ou des boîtes de démarrage. Donc voilà, personnage euh, pré-tiré, avec, euh, avec un petit fluff, euh, citation, euh, qui est-elle, euh, de quoi a-t-elle l'air et euh, pourquoi, euh, pourquoi la jouer. Ça peut vous permettre, en fait, de, si vous hésitez entre deux personnages, avec une très très belle... Euh, infographie euh, à l'arrière euh, une très belle image je trouve euh, qui, euh, qui permet vraiment de se mettre euh, de se mettre en jambe donc on aura euh, cette humaine on euh, retrouvera bien entendu euh, un euh, halfling hein, euh, alfling qui bon, c'est des, des hobbits hein, bien entendu hein, mais bon ils n'ont pas les droits pour le, pour le hobbit donc euh, ils appellent ça des halflings dans l'univers de, de warhammer ensuite on retrouvera également un sorcier humain plutôt classe avec euh, euh, des traits euh, afro euh, afro mais en, en même temps il est euh, il est très pâle donc euh, c'est très très sympa je trouve bien entendu hein, un, un bon vieux Gunnar euh, <rire> Orson, hein, le nain le nain qui euh, qui est vraiment le nain typique de, de l'univers de de Warhammer Fantasy et évidemment une saleté euh, de haute elfe, saleté d'elfe Voilà, et puis enfin, pour terminer, on aura un deuxième humain qui sera sous la forme d'un soldat humain. Le livre d'aventure, donc le livre d'aventure, moi je ne vais pas trop m'attarder sur celui-ci, euh, si ce n'est qu'on va avoir une introduction. On va avoir euh, pendant euh, la ronde, on va avoir l'aventure euh, à Huberton. Donc là, c'est des scénarios hein, euh, euh, directement. Donc c'est euh, en fait proposé comme le faisait FFG, c'est-à-dire que vous allez apprendre à euh, masteriser en même temps que vous allez faire l'aventure. Donc je ne vais pas trop vous en montrer pour pas trop, euh, pas trop spoil. Mais, euh, mais voilà c'est euh, là dedans, dans ce kit là vous allez avoir deux aventures avec bien entendu des personnages que vous allez, que vous allez croiser avec, euh, avec leurs profils qui sont typiques hein, des profils de, de Warhammer on retrouve vraiment des informations qu'on peut, qu peut presque vouloir porter dans le jeu le jeu de figurines hein, je parle et, euh, et voilà, je vais, pas, je vais très très vite juste pour vous montrer la mise en page qui est très très très propre et on est sur du full color, et bien entendu du tout français. A la fin, on a un tableau de référence pour les blessures critiques et les résultats des fameux tests spectaculaires. Et puis là, on a un livre de fluff, qui est lui par contre un petit peu, voilà, peu semi-rigide. Euh, donc voilà, on est quand même sur quelque chose de très très très quali. Et là, on va avoir dans ce guide euh, des informations... Euh, sur la cité, c'est euh, là aussi très très beau. Franchement, pour un kit euh, d'initiation, enfin un kit de démarrage, attention, c'est pas la même chose. Euh, on est sur une proposition qui est très quali. Donc là, on est plus sur une partie euh, fluff hein, euh, avec euh, les quartiers qui vous sont euh, qui vous sont euh, décrits. Hein, euh, c'est un peu pour vous mettre dans l'ambiance et puis vous permettre d'agrémenter votre partie alors c'est plutôt euh, destiné au MJ hein, bien entendu euh, mais euh, ça peut être je pense lu par euh, les joueurs qui veulent s'intéresser un petit peu au fluff et euh, voilà un fluff qui est quand même assez particulier et qui est vraiment vraiment spécifique à l'univers de Warhammer et surtout de Warhammer Fantasy, euh, je, je, je fais vraiment le, le distinguo, on n'est pas sur du, du Edge of Sigmar ici, hein. on est vraiment sur le Warhammer euh, de la première édition, hein, de la vieille époque j'ai envie de dire pour les anciens là euh, c'est les tokens je ne m'y attarde pas ici on va retrouver les fiches de référence en fait euh, là c'est la référence des états donc quand on est à terre, en feu, en fuite, euh, les hémorragies, toutes ces choses là Ok. on va avoir la présentation euh, de l'empire avec euh, les différentes euh, capitales et puis euh, la magie, les ennemis, les divinités, les cultes Alors, bien entendu on retrouvera hein, tout ça dans le livre de règles beaucoup plus développé. Ici, on a une notion de rumeur que vous avez entendu. Donc ça, c'est des choses qu'on va distribuer pendant les scénarios. Donc je vais, aller, je vais aller très très vite dessus parce que je ne veux pas non plus trop vous en dire. Voilà. Là, on a encore un aide-de-jeu... Euh euh, pour euh, au niveau des emplettes, hein, si vous voulez pouvoir acheter des choses, 12 balles, 12 balles de pistolet, combien ça coûte, les dégâts, les effets, les effets spéciaux. Donc là voilà, c'est pareil, c'est des petites fiches euh, qui vous sont données et puis que vous pouvez garder. C'est un kit de démarrage, hein, donc vous pouvez le garder. Si vous passez ensuite sur euh, le livre jeu de rôle complet, euh, bah ça faut les garder précieusement parce que c'est vraiment le petit kit que vous allez euh, balader. Et puis la fiche de référence des tests, hein, puisque vous allez, vous allez tester. Euh, si vous avez des succès stupéfiants, impressionnants ou, ou minimes, voilà, avec les notions de difficulté. Donc là, on est vraiment dans le classique, hein, dans le classique du, du, du, du kit de démarrage, il hein, n'y a, a pas de problème. Les compétences des personnages, hein, athlétisme, calme, canalisation, chevauchée, crochetage, discrétion. Vous êtes habitué des jeux de rôle, je ne vais pas vous faire l'offense de vous présenter ces choses-là. Les caractéristiques, l'explication des caractéristiques, la capacité de combat, de tir, la force. L'endurance, l'initiative, l'agilité, la dextérité, l'intelligence, la force mentale, la sociabilité. Voilà, toutes ces fiches-là, moi je trouve que c'est super bien d'avoir comme ça un espèce de concentré. Je dirais même que quand on achète le livre directement, on serait tenté d'acheter ce kit de démarrage pour avoir, avoir ces fiches de synthèse. Là, c'est pareil, je ne m'attarde pas trop, c'est les cartes des scénarios. Euh, mais comme il y a beaucoup de choses qui se passent dans, dans cette ville, euh, vous pouvez les conserver pour, pour les scénarios qui viennent, qui viennent ensuite. On est hein, sur, sur l'aspect graphique... Euh bien connu hein, de Warhammer Fantasy, avec toute la partie héraltique très très très importante hein, dans l'univers de Fantasy. Mais pas du tout, hein, là je le redis, hein, dans l'univers de Edge of Sigmar. Hein, on est vraiment dans un univers euh, très, euh, comment dire, euh, pas féerique, mais nostalgique, un peu, euh, un peu voilà, à l'ancienne. Et euh, voilà, ça, ça peut rebooter certaines personnes. Et puis euh, ça peut totalement faire fantasmer euh, d'autres. Il y, euh, y a un parti pris qui est assumé et qui est là, parfaitement assumé, c'est vraiment, vraiment superbe. Et puis ensuite, la fiche de référence du combat. Là encore, j'insiste à conserver sous la main, même si lorsque vous aurez votre écran de MJ, vous aurez toutes les informations nécessaires pour, pour opérer. Allez, on en regarde ensemble euh, l'écran du meneur de jeu, euh, qui, est, euh, qui fait partie, <rire> tout simplement, euh, des plus beaux qu'on ait vus sur la page. Voilà, tout simplement. Alors, dans cette proposition d'écran, euh, il a une euh, trentaine euh, trentaine d'euros, euh, écran 4 euh, volets hein, au, au format portrait, euh, des conseils spécifiques pour le meneur euh, de jeu qui sont dans ce petit livret. Des explications sur euh, les euh, concepts de base de Warhammer Fantasy euh, Roleplay euh, contenant les combats, les avantages et les euh, motivations. Des règles euh, optionnelles pour affiner un petit peu euh, les combats de masse. Et puis un, un tableau euh, aléatoire euh, qui va inclure euh, les destinées, les, euh, les motivations et euh, les accroches d'aventure. Il y a bien d'autres informations également hein, euh, dans, ce, dans ce petit livret. Donc voilà, hein, euh, ça commence euh, là par contre hein, euh, à, euh, à être un document qui est vraiment exclusivement euh, MJ. Hein, on est, on est, on est d'accord là-dessus, hein, on a des informations sur, sur la religion, euh, le meneur d'une partie, euh, euh, suivre l'avantage, euh, l'avantage des combats de masse, toutes ces choses-là. Donc voilà, ça c'est un bon complément, un bon complément de règles. Euh, dont je pense euh, là aussi qu'il euh, ne faut pas euh, se euh, passer. Vous allez avoir comme ça là euh, tout un ensemble d'informations de, de, euh, de, pour pouvoir agrémenter euh, votre partie. Des indices et euh, vous vous trouvez dans une taverne. Qu'est-ce qui se passe ensuite Donc vous pouvez y aller de façon totalement aléatoire ou alors, euh, ou alors y aller en, étant, euh, en maîtrisant la situation. L'écran, je vous le disais, très très très très bel écran qui n'est pas que beau euh, d'ailleurs. Je trouve qu'il euh, qu a un contenu qui est très riche et très bien inspiré et très très facile à utiliser. Euh, Ce n'est pas toujours le cas, donc je le signale, parce que des fois, moi, il y a des écrans, je me dis, euh, pff, ouais, ok, ça va où Ou est-ce que je maîtrise pas assez euh, euh, l'univers pour, euh, pour maîtriser l'écran Et là, je trouve que c'est absolument pas euh, le cas. Voilà, donc là, une, une partie... Hein, euh, avec les monnaies, euh, vendre, la disponibilité, les objets, euh, les compétences, euh, toujours cette chose très très bien inspirée, c'est le numéro des pages. Numéro de page qui, qui, qui se réfère à ce que vous êtes en train de lire. Comme ça, si euh, ce n'est pas assez euh, exhaustif, vous pouvez aller dans euh, le livre pour euh, un peu creuser l'information. Ou s'il y a une incompréhension quelconque, vous pouvez directement vous référer à l'ouvrage. Et ça, là, les, les numéros de page, je trouve que c'est vraiment, vraiment très important. Ce n'est pas toujours euh, proposé sur euh, les écrans. Et je trouve ça, euh, je trouve ça euh, dommage. Voilà, là, je vous ouvre. La première partie, hein, avec les noms répandus dans le vieux monde, le tableau des traits de motivation et les bizarreries des personnages, quelqu'un qui est grossier, malhonnête, féroce, lugubre, toutes ces choses-là. Bien entendu, les notions de difficulté hein, pour, pour résoudre les tests. Vous allez avoir la notion d'avantage les destins, la chance, la résilience, la détermination. Ça, on en a déjà parlé dans le, dans le kit les portées, et puis, et puis la psychologie, le soutien, la localisation. Donc voilà, vraiment un, euh, un écran qui est, qui est inspirant et qui, euh, qui vous donne des informations qui me paraissent judicieuses. Et puis on, on, on vous le redit, hein, il, est, il est vraiment très très beau, très quali. Avec, là je ne peux pas le, le, le déplier intégralement, mais euh, voilà, on est... Euh, Là encore, dans toute la féerie et un peu la nostalgie de Warhammer Fantasy, avec cet aspect esthétique un peu héraldique, chevaleresque, mais voilà, cette époque un peu guerre de 100 ans que certains affectionnent particulièrement. Spécial dédicace à mon ami Fabrice, qui est un grand spécialiste de cette époque. Au niveau ouvrage, je voulais juste vous montrer que euh, La Nuit Agitée euh, dure et Dure Journée euh, est également disponible en français. Euh, c'est un ouvrage euh, qui sera euh, à euh, 30 euros dont je ne vais pas vous parler là tout de suite parce que de toute façon, c'est des aventures. Euh, donc, je ne vais pas vous euh, spoil les aventures qui sont, euh, qui sont à l'intérieur. En fait, plus, hein, on est sur une proposition... Graphique euh, qui est vraiment euh, hallucinante Très très très propre C'est vraiment très très classe euh, Tout un ensemble de personnages Voilà euh, le scénario qui commence Des pages glacées Avec des, euh, des iconographies toujours euh, de qualité En, en couleur. Enfin, C'est vraiment une mise en page exceptionnelle Et euh, des couvertures en deux tons vous avez un ton mat et puis un ton un, ton un, peu, un peu brillant, comme ça, là, c'est super classe. Évidemment, on va retrouver le Warhammer Fantasy Roleplay, donc le, le jeu de rôle, hein, le, livre, le livre de base, hein, le livre vraiment qu'il vous faut. Que 55 euros. Franchement, euh, c'est très très impressionnant. Donc là, je le précise quand même, même si on y reviendra avec Nicolas, on est sur la partie révisée et corrigée. Euh, donc fini, il euh, y avait eu 2-3 petites coquilles euh, dans cette euh, version euh, originale euh, de, la, de la V4 attention, euh, la version anglaise était, euh, était, euh, était typée et là du coup ben, la traduction a, avait, avait reproduit, avait reproduit les, les, les quelques erreurs qui étaient contenues là on est sur la version corrigée donc on est vraiment sur un ouvrage qui, euh, qui est propre et qui ne contient aucune erreur de mémoire je crois qu'il y a la possibilité pour ceux qui ont acheté euh, l'ouvrage original de « Récupérer euh, les corrections euh, ». Ici, donc, on va avoir une introduction, ensuite on va avoir la présentation euh, des personnages, les classes euh, et les carrières, hein, donc euh, citadins, courtisans, guerriers, itinérants, lettrés, riverains, roublards, euh, les ruraux, quelques exemples de guerriers, cavaliers, chevaliers, gardes, gladiateurs, prêtres, guerriers, soldats, spadassins ou euh, tueurs, euh, les ruraux, on va avoir des chasseurs également, des éclaireurs, des herboristes, euh, des euh, mineurs. Ensuite, on a les compétences et les talents. On va retrouver les règles qui sont en chapitre 4. Voilà, c'est une façon de faire. Moi, je l'aurais mis en chapitre 1 et puis ensuite, j'aurais abordé ces choses-là. Mais j'imagine qu'il faut d'abord avoir un peu présenté ce contexte-là pour aborder les règles avec la notion des tests, des tests simples, les difficultés à, à, à proposer, les combats, la mesure du temps, le résumé d'un combat, la notion de surprise qui est très importante. Les déplacements, les états, les destins et les résiliences, les traumatismes, les corruptions, les maladies et les infections et puis la psychologie. Ici, là, une toute petite partie, mais qui est très importante, hein, entre deux aventures, ça c'est une vraie spécificité de Warhammer Fantasy, c'est de vous accompagner entre deux parties. On part du principe qu'entre deux événements, entre deux quêtes que vous allez faire, il se passe des choses. On va dépenser de l'argent, on va avoir des devoirs et des responsabilités, on a des activités qui sont liées à notre classe, et donc il se passe des choses quand on ne joue pas. On évolue ou on se détériore. Euh, ça, c'est une vraie proposition, je trouve ça euh, très très intéressant. Ensuite, ben, bien entendu, on va retrouver les religions et les euh, croyances, euh, la notion euh, de magie, et puis euh, une information pour le meneur de jeu, des conseils euh, généraux hein, qui sont là pour, euh, pour vous aider, et pour aider euh, les personnes qui jouent avec vous, euh, comment vous devez vous comporter sur la table, comment vous devez aider les joueurs à créer des personnages. Une partie euh, un petit peu plus euh, fluff euh, sur euh, le Highland. Et puis ensuite, euh, euh, la notion euh, des équipements, avec euh, évidemment les armes et euh, le bestiaire, où on va vous présenter euh, les, euh, les orques, les gobelins, les hydres, les pégases, euh, voilà. Voilà, mise en page exceptionnelle. Introduction euh, classique d'ouvrage, c'est quoi le jeu de rôle Vous allez plonger dans un univers euh, fantastique, mérifique, euh, euh, c'est top ça l'est vraiment. Hein. Franchement, euh, moi, j'ai commencé euh, le jeu de rôle avec euh, la première édition qui était, je crois, la deuxième, en fait, quand elle est arrivée en France. Euh, mais euh, voilà, là, on est, on reprend, on retrouve vraiment son monde, on retrouve son univers. Ça fait voyager dans le temps. Moi, ça me fait ça me fait un recul. C'est vraiment, euh, vraiment exceptionnel. Voilà, ici, là, euh, on va retrouver en chapitre 2, comme je vous l'ai dit, la création euh, des personnages hein, avec, euh, avec ici les, les humains. On retrouvera évidemment euh, les nains et les halflings, euh, euh, les hauts euh, elfes, euh, les elfes sylvains. Et euh, voilà ensuite les classes de personnages que vous allez pouvoir créer, hein. on, les a, on les a vus ensemble, hein, les citadins, les courtisans. Puis ensuite il y a des sous-classes euh, qui vont aller avec la notion euh, d'attribut. Voilà, je feuillette, euh, on vous fera une présentation beaucoup plus conséquente euh, des mécanismes euh, avec Nicolas dans un euh, Jefferson Corner, donc euh, je ne m'inquiète pas, voilà les, les fiches de personnages. Ensuite euh, ici en euh, chapitre 3 on va avoir les classes et les carrières, donc euh, les artisans, les bourgeois, vous voyez les, les dessins sont somptueux, hein. c'est très inspirant et c'est très immersif euh, je trouve. Ensuite, euh, en 4, on retrouvera les compétences et les, euh, et les euh, talents. Tiens, un pseudo Iron euh, Golem, <rire> juste ici, euh, très sympa. Donc voilà, hein, euh, parler en public, euh, mendier, euh, crocheter les serrures, euh, toutes ces informations-là euh, qui sont assez sympas, l'escalade, l'esquive, tout ça, vous connaissez. Hein, euh, si vous êtes, si êtes rôliste, ça, ça, ça ne réinvente pas le style. Par contre, voilà, ça vous donne vraiment une mine d'informations qui est extrêmement conséquente. Je trouve là que pour le coup, la lecture est très, est très aisée, euh, voilà, ça se fait naturellement. On trouve vraiment l'information de façon extrêmement naturelle et j'aime beaucoup la maquette qui nous est proposée ici. Ensuite on va donc avoir euh, en 5 euh, les règles, hein, euh, donc les tests, euh, bien entendu la fameuse règle d'or, hein, attention vous, 1 ne vous prenez pas la tête, 2 euh, si euh, des choses, euh, alors j'aime bien aussi là ici là, cet organigramme de résolution d'action, est-ce euh, que l'action euh, nécessite un test Oui non, est-ce que le test est important euh, ou est euh, léger euh, Oui non, et puis ensuite ça vous dit voilà, il faut aller à tel endroit pour résoudre. Si c'est important, il va vraiment falloir gérer le test comme il faut et ça va vous emmener sur la zone de difficulté et déterminer les difficultés. Voilà, donc là on est sur la partie règles. Je ne vais pas trop m'y attarder. Je vous dis, on, on reparlera des mécanismes avec, avec Nicolas. La fameuse partie entre deux aventures qui vous permet comme ça de faire vivre votre personnage et de le faire évoluer. Euh, entre euh, deux parties, là aussi je pense qu'on on vous explicitera un petit peu plus euh, de, de, de quoi il s'agit parce que c'est vraiment un mécanisme qui, euh, qui est propre, euh, propre au jeu et euh, je, trouve ça, je trouve ça important d'en parler et puis ensuite eh ben, on va partir sur la partie un peu plus fluff euh, avec les religions euh, et les croyances euh, donc là, voilà, là c'est plus euh, soit pour euh, le maître de jeu pour qu'il puisse enrichir en fait, c'est sa proposition, soit pour le joueur, pour que lui puisse enrichir ses connaissances qu'il a, qu a de l'univers. Ici, là, le, le, le guide de visite du Raikland, je trouve ça super, super sympa, la façon dont c'est proposé. Vous allez avoir une présentation. Et euh, voilà, c'est vraiment le, le, le livre euh, que euh, moi j'attendais pour euh, l'univers de Warhammer. Et euh, j'ai vraiment, vraiment hâte qu'on s'y euh, remette, puisque moi j'avais fait des jeux de rôle, mais je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent absolument pas euh, connaître. Voilà, là c'est au niveau des équipements, donc est, on est tout de suite beaucoup plus sur euh, de, la liste, euh, de la liste de matos, mais toujours euh, bien illustré, euh, bien expliqué. Et puis enfin, euh, le bestiaire qui est juste excellent, puisque vous allez avoir une petite partie fluff, vous allez avoir une notion de trait, puis vous allez bien entendu avoir euh, toutes les caractéristiques pour euh, chaque bestiole euh, ou monstruosité que vous allez euh, croiser euh, dans l'univers de Warhammer. Euh, vraiment, voilà, un ouvrage euh, de qualité, euh, qui contient euh, plus euh, de 330 pages, et euh, pour 55 euros, c'est vraiment pff, la classe, vous êtes fan de l'univers de Warhammer, même si vous êtes pas vous êtes fan de l'univers de Warhammer, il vous faut ce bouquin pour, euh, pour en savoir plus et pour, pour euh, découvrir tout cet univers-là. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair euh, sur cette euh, première proposition de Warhammer Fantasy qui euh, ne fera euh, que euh, grandir à l'avenir, hein, puisque d'autres ouvrages euh, vont paraître. Euh, à euh, vous euh, dire qu'on euh, va faire une présentation un petit peu plus experte euh, à la rentrée après euh, les vacances d'août euh, en compagnie de Jefferson. Et euh, dans cette présentation, on abordera euh, les mécaniques euh, de jeu, et puis on parlera un petit peu de fluff, mais surtout on parlera mécanique de jeu, euh, qu'est-ce qui est vraiment euh, contenu euh, dans ces ouvrages, quelles sont les propositions, quelles sont les innovations, et puis surtout, qu'est-ce qui a été euh, repris et consolidé de ce qui existait déjà. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jets. Parce qu'il n'y a que ça pour flinguer le troll d'en face. A très bientôt, ciao